Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 319 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle Curvatron comme vous le voyez et que je ne sais pas ce que c'est pour l'instant mais euh, il me semble que bah, ça a l'air bien en tout cas. Ça avait un design qui était joli. Et, euh, et puis bon, c'est pas en français. Est-ce que ça se joue avec la manette Pas du tout, je crois pas. Ah bah si. Back. On peut pas sélectionner, par contre, on peut faire oui. Et ben, on va se mettre soit en aventure, soit en classique, soit en ever growing. Et j'ai les yeux complètement pétés. Mais c'est pas grave. Adventure... Est-ce qu'on se fait en mode aventure Allez, aventure. Going on an adventure. Je t'aime, tu me manques. Claude. Ok, il passe de la musique de chez Sun Cloud, Tranquille. Alors j'appuie sur A. Ah, ça fait changer. Non, ça va pas être ça. Ils vont pas oser faire un jeu là-dessus. C'est un snake en fait ce que je suis en train de chercher. Oh mon dieu, c'est un snake. Mais c'est un snake ou c'est que le serpent il a trop bu Alors là on curve mais on n'a plus le droit à les... Self cannibalisme Et ben voilà on est sur un... On est sur un pur snake Et ben on va... On va on va snaker sauf que là ben ça tourne pas du tout dans le sens où on voudrait c'est le principe du Snake, mais en pas aussi facile. Oh putain, en plus c'est... Il doit y avoir une certaine logique dans ce jeu. du mal oh, fils de pute, j'ai perdu ta mère le serpent, putain, ta putain de sœur. Ok, donc on a le droit de toucher les bords. C'est super dur. Oh putain arrive pas je vais péter un câble <rire> hein c'est quoi ce jeu <rire> c'est fait pour les psychopathes next level allez évidemment j'ai pas le droit de toucher les bords hein ce serait trop facile de toucher les murs Évidemment, ce serait trop simple. <rire> ce serait trop simple que ce soit droit. Hein. C'est pas facile d'aller droit. Je pense que ce serpent a vraiment trop bu. Enfin, si, c'est un serpent. je sais pas trop ce que c'est, en fait. Hein. C'est un, plutôt, un, plutôt un spermatozoïde avec une longue tige. Alors, ce qui est bien, c'est que les points sont toujours au même endroit. Donc Ça veut dire que vous avez juste à recommencer. Et vous savez que vous passez là. Ok, sauf que vous perdez. <rire> Comment c'est impossible d'aller droit quand on veut aller droit je me suis bouffé la queue, c'est dégueulasse quand on dit ça. Mais c'est ça Pensez quand c'est pas comme ça. Oh putain, oh putain, oui, oui, oui. À, à, à deux, on, on se bouffe pas trop la queue encore, ça va. Putain, pour une fois que j'arrive à passer jusque-là. Ça me rappelle un jeu qu'on a. Avec des potes, en joué qui s'appelait Cure Fever. Et le but c'était d'arriver le dernier sans se faire couper la queue. Enfin, vous m'avez compris quoi. Ah putain Est-ce que t'es sérieux le jeu Ta mère Putain de merde! Oh putain, oh putain, là ça c'est bon ça! Oh ça c'est bon! Oh ça c'est bon! <rire> <rire> c'est le genre de jeu qui vous donne envie de pleurer! Oh. Et je deviens un PGM! Enfin, en tout cas sur ce niveau! Regardez, vous avez déjà vu un mec qui fait des aussi beaux cercles avec sa queue Hein Est-ce que vous en avez déjà vu un comme ça Je fais des beaux... Putain, il est tout en bas. Oh, le fils de pute. T'as pas intérêt à crever, t'as pas intérêt à crever, t'as pas intérêt à crever. Tu vas tourner correctement. Sans crever, sans crever, sans crever. <rire> J'ai fait deux niveaux. level allez on y va et ce qu'il y a c'est qu'il y a une musique différente alors du coup ils sont pas fait chier quand même pour la musique ils sont allés chercher des musiques libres sur, sur SoundCloud quand même j'avoue que c'est pas quand même c'est pas très joli quand même tout ça ils auraient pu composer leur propre musique mais pour un jeu pour un jeu indé je n'en attendais pas mieux oh. Je me suis bouffé un bord. Bon, allez, continue. Ça fait mal. C'est bien, c'est toujours le même endroit. Allez, yolo, et on va la battre. <rire> Qu'est-ce que je fais de ma vie En fait, voilà, c'est des niveaux, faut les connaître par cœur pour les faire. Pas être un handicapé des doigts aussi, mais ça c'est pas forcément évident. Je le conçois, je le conçois, je le conçois Hollande. <rire> fils de pute, Putain de serpent à queue. Alors, je sais qu'il va être juste derrière moi une fois que je l'aurai pris. C'est pas la peine de repartir. Et qu'il faut que je remonte, qu'il faut que je remonte, qu'il faut que je remonte. Et que la sortie est là, la sortie est là. Est-ce que je vais arriver à la voir sans crever Hein, level complete Ok, level complete il a dit. Je me suis mangé un mur, mais ma queue qui m'a rattrapé, elle a touché le truc. Et quand ma queue me rattrape, et ben c'est bien. Je, je m'attends à, à un niveau de difficulté supérieur très bientôt. Genre des trucs qui bougent. Les éléments du décor. Je, je le verrai bien. Ou, ou des, des ennemis. Bon là pour l'instant on a des bords obtus qui font chier. Chier yeah. Yo yo Ce genre de jeu de ouf. Qu'est-ce que, à quoi je joue Pas que ça fout de ma vie, faut jouer à des jeux comme ça. Et je l'ai fait quand pas longtemps celui-là. Ah là, ça commence à bouger là. Ah là, on fait moins les malins. Et on paraît que la sortie, ou qu'il y en aura forcément un qui va revenir sur l'autre là, juste histoire de perdre. Ou genre, il y, y aura des maladies ou... Oh, on peut pas passer par. Mais pas bah, vu son blanc! Allez vous faire enculer ceux qui ont fait ce jeu! Si on peut appeler ça un jeu, bordel de cul! Donc là, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de passer par les bords. niveau de ouf. Si j'arrive à finir ce niveau on arrête la vidéo et si j'y arrive pas bah on arrête quand même la vidéo mais euh, ne pas y arriver je sais pas quand c'est que je vais pouvoir définir en fait et y arriver non plus dans le temps j'ai un peu du mal à avoir un repère donc si vous êtes là encore là dans une heure c'est que regardez un peu le temps de la vidéo combien le temps elle dure parce que je vous jure que je finirai ce level que parfois on peut dire ça on peut se retrouver à être encore là demain voilà. mais je pense que j'aurais j'aurais niqué la place sur mon disque dur avant d'avoir fini cette euh, avant demain quoi ah putain ah, le réflexe et eh, il faut avoir des réflexes mais, mais mais pas trop quand même parce que si vous en avez trop vous mourrez et oh, et, oh. Ah, je l'ai pas eu du premier coup. Ah oh, ta mère. Ta mère, le chiffre. Ah, c'est sûr, hein. vu la taille de ma queue, je risquais pas de passer. Et je dis pas ça pour me vanter. <rire> Il faut passer direct. Direct. Il est direct, j'ai dit. C'est ma tête qui compte. Toute ma queue, si elle touche les bords, c'est pas grave. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Vous pouvez avancer cette vidéo si vous voulez, hein, si vous voulez voir... Hein, cette réussite en action. C'est pas forcément évident que je le réussisse aujourd'hui. <rire> Ou bon, en tout cas dans les 50 prochaines minutes, je sais pas. sûrement une tactique à avoir hein, sur ce jeu. Allez, on va commencer à les connaître, on va commencer à les connaître par cœur. Je commence à visualiser un peu. Non, en fait, je visualise pas grand chose en fait. Je vous dis ça, mais je vous emmerde. Yo, yo, yo. Là, c'est le moment où faut pas que je me gourre. C'est le moment où faut pas que je me gore J'aurais jamais été aussi loin. J'ai pas l'habitude de passer par ce... Alors... Putain, mon casque qui tient vraiment pas sur ma tête. Voilà, vous avez entendu ma chaise grincer. Écoutez ça. Oh, j'adore. Ah non, quand je veux la faire grincer, j'y arrive pas. Est-ce que vous pensez que je vais y arriver C'était presque hein, j'y étais presque là. Hein. Ah bon après il restait à toucher le chiffre mais j'avais presque passé l'obstacle en lui-même. <rire> T'as cru que j'allais te choper hein Eh <rire> Bah non je suis bien trop nul pour ça. Allez, ta sœur. Ah ta sœur le chiffre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. <rire> J'abandonnerai peut-être en fait. Hein. Je, enfin, je, je pense que je vous ai fait une promesse que je vais pas y la tenir. Et qu'au bout d'un moment, vous en avez marre de cette fucking vidéo. It Move. C'est le nom du niveau. It Move. Mon dieu, ce que je dois pas faire juste pour putain de passer ce niveau-là Et je vous le jure que la prochaine fois que j'arrive à choper le chiffre 1... ...et que je vois l'autre apparaître, peu importe si je gagne ou je perds, j'arrête la vidéo. C'est une promesse euh, de moi. Je le jure sur la tête de ce putain de serpent de spermatozoïde de merde voilà j'avais dit que j'arrêtais j'ai eu le 1 j'avais dit que j'arrêtais hein allez <rire> c'est extrêmement dur de s'arrêter de jouer à ce jeu Et j'avais même plus à passer le premier truc hein. Par contre, les contrôles sont pas très compliqués, il n'y a qu'une touche. Hein. Je sais pas si on peut jouer avec la souris. Voilà, on peut jouer avec la souris. Ça peut changer, mais bon, ça n'a pas d'intérêt. Mais... Moi, je joue avec ma petite manette et j'appuie sur mon petit bouton A. À... Je préfère quand je, joue à... quand je joue à la manette, ça vous entendez pas euh... le bruit bah, de, du gros, de la grosse barre espace ou de... Faut je me trouve un clavier qui fait pas de bruit. C'est possible ça? Oh putain! Je l'ai pas, pas eu évidemment. Allez! On s'arrête là. Et oui, parce que c'est bon, j'en ai, ai marre. Vous avez compris le principe. Je les psychopathes. Jeu de réflexe. Vert, il est vert, il est vert le jeu, il est vert. Et nous sommes un serpent qui a bu. Faut retenir ça de la vidéo. C'est un serpent qui. Il peut pas, il peut pas aller le droit, c'est pas possible. Et donc, le nom du jeu, bah, il est pas là pour rien. J'ose pas faire Exit parce que j'ai peur que ça me sorte vraiment du jeu. Et j'ai vraiment pas envie de redémarrer le jeu juste pour vous dire au revoir. Donc, je vous dis au revoir ici. Euh, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Euh, je suis vraiment mauvais. Je pense qu'il faudrait même que vous y jouiez avant de commenter parce qu'en fait c'est vraiment pas comme putain c'est pas aussi simple en fait que ça c'est pas juste comme ça en fait c'est plus compliqué je me fais une raison parce que je suis vraiment très nul mais allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien et on se dit salut